Ne pouvaient pas le reconnaître nicht tant qu'il était habillé parce qu'il qu parlait comme un Égyptien. Il était habillé comme un Égyptien. Et il est, alors qu'il s'est Il, déshabillé il elle a et et a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 voilà. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu, consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu, a ce témoignage en lui-même, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage, que Dieu a rendu à son fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son fils. Celui qui a le fils a la vie, celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.